Sans cesse les mêmes pensées Le cœur le sait si bien, il n'en restera rien, le cerveau le fait si bien. Il n'en restera rien, le cœur le sait si bien. Il n'en subsistera rien, le cerveau le fait si bien. Les idées fixées. So <laughs>